Vous êtes au rival de Saint-Vincent-des-Landes. Je suis Patricia Rigaud, installée depuis 13 ans maintenant. J'ai fait le choix de l'enseigne pour pouvoir, euh, derrière, proposer des produits locaux parce que c'est euh, ce qui nous est proposé avec Casino. Euh, et j'ai plaisir à vendre les produits euh, de la charcuterie Rigaud à Saint-Vincent-des-Landes. Je vends euh, la confiture euh, de l'usanger, euh, je vends aussi du miel de chance. Je travaille avec la terre à l'assiette et je travaille aussi avec la charcuterie de Rouget et je fais aussi le fromage d'Issé. Voilà. Ce qui permet aussi aux clients bah, de trouver euh, autre chose que les produits bah, qu'on peut retrouver aussi en grande surface. Quoi. Donc c'est tout l'intérêt. Le pain vient d'Issé aussi, c'est local. Et les pâtisseries le, le week-end. Je fais des buffets euh, sous forme de traiteur en fait. Tous les charcutiers me proposent leurs produits et moi je présente les plats et, et j'ai une demande assez intéressante, bah, notamment l'été.